Euh, à partir d'avril il y aura un atelier par mois autour d'une thématique différente ce sera un comité restreint, 12 personnes maximum donc inscrivez-vous si vous voulez vraiment euh, aller voir comment vous fonctionnez et aller libérer les énergies aller, aller libérer vos, vos cristallisations donc le mois d'avril le 26 ce sera les 5 blessures euh, ce sera un atelier sur les cinq blessures. Le mois de mai, le 31, ce sera sur l'argent, un outil pour l'incarnation. Donc, on va aller voir euh, notre définition inconsciente de l'argent, les facteurs inconscients qui nous... les facteurs inconscients qui créent nos blocages concrets. Euh... Ce qui bloque l'énergie de la créativité parce que c'est en lien avec l'argent. Le donner-recevoir, on verra tous ces thèmes-là. En mai... Ce sera euh, l'atelier sur la famille, l'autonomie et prendre ma place au sein de ma famille. On ira voir le rapport aux ancêtres, on ira voir la relation avec papa maman. Euh, comment est-ce que je pose, est-ce que, est que j'arrive à poser mon autorité naturelle dans ma famille Est-ce que tous les liens toxiques, on ira vraiment à, à nettoyer la structure énergétique, voyez euh... Voyez ces ateliers comme un, un soin par le verbe. Parce que c'est précisément ce qui se passe. Et c'est la même chose que je fais pendant le webinaire. Tout ça, cartographie de l'inconscient, n'est qu'une sorte de prétexte, de vaste chumisterie pour euh, accéder à l'autoguérison. Et comment moi je vis les choses, c'est que le verbe Et guérisseur. Chaque mot que je pose est fait à partir du silence, est fait à partir de l'être, est fait à partir, provient de la conscience, utilisant l'outil nommé Samuel, qui utilise lui-même un outil nommé mot, nommé verbe, pour aller toucher, pour juste s'amuser avec elle-même. Et voir comment elle peut se enfin, cette conscience peut se transformer elle-même à travers deux entités qui se croient séparées, deux identités qui se croient séparées. C'est pour ça que je dis que c'est un son énergétique, parce que chaque mot que je pose, qu'il soit très gentil, très doux, ou très dur, très méchant, est juste là pour... Euh, Redistribuer les cartes. C'est tout. Je continue ma description en juin. Donc, c'est sur la famille, l'autonomie, prendre ma place. Ce sera le, euh, le 28 juin. Ah, en juillet, ce sera sur l'intelligence émotionnelle. Le 26 juillet, le 30 août, ce sera sur le couple. Le couple, la liberté et la construction. Couple, liberté et construction, c'est le titre. Septembre, euh, l'estime de soi, la valeur personnelle et la confiance que j'ai en moi. Octobre, la loi d'attraction, comment est-ce que je crée ma vie Quels sont les mécanismes qui créent ma vie, qui créent notre vie Sur quel fonctionnement je crée mes expériences Est-ce que je mérite de recevoir Est-ce que j'accepte de donner euh, mes soumissions aux règles de la société aux règles de, la de ma famille qui m'empêchent de créer ma vie parce que tout ça, ça sous-tend la loi de l'attraction et du coup, on va vraiment aller voir dans la structure euh, bah, quelles sont les informations qu'on peut faire bouger comment on peut se guérir soi-même Novembre euh, l'ikigai, donner du sens à ma vie donc si vous connaissez le concept d'ikigai ou si vous ne le connaissez pas, peu importe, allez voir sur Internet. On va aller voir, euh, on va aller voir ce qu'on peut euh, aller incarner. Euh, donc voilà, juste pour les ateliers, allez voir sur mon site Internet, euh, l'onglet calendrier 2020, il y a toutes mes dates. Il y a les dates de mes ateliers, avec le formulaire d'inscription, le prix, le fonctionnement, tout ce qu'il faut. C'est pareil pour mes stages, il y a tout ce qu'il faut savoir.